Hey YouTube! On se retrouve pour une game où je me retrouve tout seul en résurgence. Est-ce qu'on peut rentrer une grosse game en jouant tout seul? Pense à t'abonner, on est quasiment à 200 000. Bisous. Hello? Ils ont, ils ont quitté, les gars. Ça veut dire que si je meurs une fois, je suis mort. Ils ont, ils ont tous des coups. Ça va être compliqué. Relance! C'est ce que j'aurais fait si j'étais fragile, chat. Mais au lieu de ça, on va faire un record. Hello, Disconnected Le Lord roi, le avec son de qualité. Et ils s'en fichent Didier on verra et tous les motos. Dans la direction du succès On est fidèle mais es toujours en tort On garde le cap et on vise le sommet Expose les stars sur 20 danse que tu as Twitch Même les pires à coeur ont peur, tu reste Fils on fait gaffe quand tu streames un bug Tu vas pleurer ton découle Ah, oh c'est Wow! <rire> Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! à Ah! à Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Je me suis repris une petite OTS les gars, J juste pour le kiff. Ah oh, c'est pas bon ça. Oh le piège. Stay Salaud, part. Salaud! Ok. Ça tire devant. Faut qu'on fasse une rotation. Je suis à 15 kills, toujours pas mort, chat. C'est ici les pièges. Encore mieux de chat. Prends le. Je rush pas trop, pas pas assez, mon gameplay est plutôt safe. Je sais qu'on dirait pas comme ça vu que je rush des teams de 4, mais je vous assure que mon gameplay est safe chat. Un sniper s'il vous plaît Et eh ben, bah t'as décroché le parachute frérot C'était un headshot. Ça l'est encore. Un headshot dans la moto Il est encore en train de rouler. Il y a un truc qui va se tenter là bientôt. Il repart finalement le mec. Qu'est-ce qu'il branle Quel taré putain. Ok. Oh le headshot. Headshot. Hit my Ça va chat, vu qu'il fait la game Elle demande un peu d'attention, vu que je suis tout seul et que j'ai pas le droit de mourir. Parce que je peux pas forcément voir le chat là, mais... Euh... Voilà. Ah ouais. oh, je le savais. Ok Ok, donc il y, y a des mecs juste en dessous Il y a deux mecs juste en dessous à droite Il y a des gens qui ont la vision un peu plus longtemps en aura Meilleure rotation possible Complètement par la gauche Il y a des gens qui vont arriver par la droite Il ce mec là Sit down bitch. Sit down bitch. Voilà comment on gagne une partie tout seul en résultat. Sans mourir. 26 kills. Tranquille. Wesh. Ouais les gars. Mais non, ma gueule. No. <rire> hey, fais quoi. Tu sais quoi gros, c'est moi qui étais dans le couloir avec toi le stream. Tu sais j'ai décalé et tout sur le middle de prison Yes, yes je vois mec Putain bien wesh, bien wesh Quand je t'ai vu en game j'ai dit mais non C'est un truc de fou Tu sais que j'étais tout seul en plus 26 kills tout seul Eh ouais truc de fou, franchement putain de game mec Merci ma poule, à la prochaine Franchement, allez à la prochaine, continue comme ça bien ouais. Merci mec Trop mignon, trop mignon le petit fr à la fin Qui attend les gars ah, c'est euh, ça, ça change les gars, hein, quand, quand je change la scène et que euh, c'est un peu plus dur de, de me streamhacker, etc. Ah, c'est euh, quelque chose les gars